Bonjour, désolé pour le son de la vidéo, Illusion a fait de la merde avec les réglages. Passez une bonne vidéo quand même. Cordialement Firetox. Euh, je pense pas que ça va tenir. <rire> <rire> euh, on a le droit de rêver s'il te plaît, Magic. Si ça, tient, mec, tu me suces. Ok, pas la peine. Okay, donc c'est pas pour aujourd'hui la fellation. Euh, là, faut faire comment Faut faire deux ponts, du coup. Bien. Ou bien le corbillard tombe On fait tomber les gitans sur le pont Moi je propose qu'on fasse vraiment ça Ah non parce que y'a deux drapeaux Non on peut pas T'aurais pas dû le faire dans l'autre sens le pont Parce que là tu vas avoir du mal à les relire Sûrement raison ouais Là ça passe normalement Non pas du tout Je ne comprends pas Elle parle de mon pont ou pas Elle parle de mon pont quand on dit ça ça c'est vraiment cassé la gueule comme une merde là. Oui. Ok, j'ai une idée. On refasse la même structure un peu. En attendant, je vais continuer de goûter mes nouilles qui sont super pimentées et que je ne que je n'assume pas du tout. Est-ce que tu t'aimes au moins? Ouais, j'aime bien. Mais. Euh... Est-ce que tu prends du plaisir à avoir mal? <rire> J'avoue que un peu. <rire> c'est bizarre, non? Oui. oui. Clairement oui. C'est clairement bizarre. Alors, let's go. Ah! Oh Ça pique. Le problème, c'est que c'est beau mais pas efficace. J'ai trouvé comment. Comme toi, Magic. Alors, euh, pareil, 10 balles que j'ai trouvé. J'espère vraiment que tu vas pas trop. De toute façon, pas Alors, vous pouvez faire un don. Paypal euh, <rire> dans la description. Vas-y, fait ton Paypal et on met vraiment ça dans la description. Assume maintenant. J'en ai rien à foutre, ils peuvent que donner de l'argent, donc ça tient. Déjà. Re... Oh, déjà ça tient. Oh. Allez hop. Oh là là, mais vraiment, vraiment, je sais pas comment t'as fait ça, mais il est beau en plus, il a du, il, enfin, je trouve coup. il a de la classe de ouf. Ah, laisse moi faire le porte. Attends, mais nous ils sont tombés sur mon lit. Oh. Oh. Quel trou du cul. Gros. J'espère que t'as pas prévu d'inviter une fille. hein Mais arrête. Parce que ça, ça va lui brûler. Euh... Brûler le trou du cul, ouais. Euh. Il aurait une bonne raison d'être rose Putain mais ma de quoi t'es les blanches Oh là le chien là Il parle à son frère. Mais que fais-tu Bah <rire> vu que t'étais parti, je me suis dit Tiens Lucas, sur un élan de génie, tu réussirais pas le niveau sans Magic Et en fait ah. le génie m'a dit Mais non Lucas, tu ne peux pas faire ça Magique est bien plus intelligent que toi. Ah bon euh, Pour ce jeu, oui, t'es meilleur que moi. C'est un peu un suceur le génie. Regarde, ça va me fait un faux espoir. Putain Ta mère la pu. <rire> C'est vraiment dégueulasse ce jeu Ils ont passé le petit trou à la fin un peu risqué. Les tracteurs ont fait un jump. Oh, oh Et il y a un bateau. Oh, putain. Ok, bon. Oh. Mais non, c'est impossible que le camion il passe là-dessus, mec. Hein. Oh, faut le faire avec des pistons Oui. Oh, putain, ok. Oh, non. Mais l'intérêt, c'est que ça passe, non Là, en soi, le bateau, il passe. <rire> ah. En soi, la mission est faite. Le bâtard il doit faire demi-tour Horrible C'est pour ça Oulala, là là, le bail Inch'Allah, il Inch in, Inch y a pas besoin d'être fric en bas hein. <rire> J'espère parce que okay. sinon on aura l'air bien... Bien con oh. NON Je fait. Oh, ouais, il va vite là. Ouais putain, il Attends. Putain de sa mère Ok. Maintenant, la question c'est pourquoi <rire> Pourquoi avec les cordes ça tient moins bien que sans les cordes Qu'est-ce que c'est que ces conneries Maintenant, évaluons ce qui se vient de se passer. Alors, l'aigle là-haut doit passer sous le pont. Il <rire> y a un bateau ensuite qui va venir. Et un avion. Voilà, c'est ça. Le tank et le camion à glace suivront. Arrive en troisième partie. Qu'est-ce que. J'espère vraiment qu'elle... Mais quelle pute Elle a calé la salope Mec On recommence tout. Mec tout. Oh Oh la grosse pute Il a réussi <rire> Mec Oui Je reviens Je nettoie mon pantalon, j'ai joué Attends Il y a deux lits doubles nous avons une chambre avec deux lits doubles, salle de bain, etc. Donc, Nous est... avons une chambre avec deux lits doubles, deux salles de bain, etc. Sache que tonton est mort, je suis un peu triste. Non, si tu veux bien le remplacer. Arrête Ah oh, putain t'es horrible <rire> À fabriquer des pompes pour des connards de fermiers de merde. Pour des dromadaires Pour des dromadaires. C'est des putains de dromadaires Et eh oui, dromadaires, c'est une bosse. Et oui les enfants, aujourd'hui on apprend en s'amusant. Dromadaire c'est une bosse. Parce que dans Dromadaire on a l'impression que c'est deux, du coup c'est une. Nick et C'est vraiment comme ça que je retiens en plus. La clip. Mec on fait une pause. Attends il y a une couille dans le pâté. J'aime beaucoup cette expression. Je trouve ça rigolo. Normalement tu sais que j'ai une couille dans le potage. Non. On peut Finalement. dire une couille dans le pâté <rire> Mettre un commentaire et un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi Une carte Google Play est cachée dans la vidéo Ah, ah le pire ça, ça marche pas, je mets un coup dans mon micro qui éclate mon écran vu qu'il y a une perche Va-t-il lancer un Tipeee Oui, mon no. micro Non fais... ah ah ah ah Gros, ça sent le camembert, j'ai jamais mangé le camembert de ma vie. Putain, mais le gars il s'est chié dessus en fait. <rire> le gars il s'est chié dessus. Il a fait caca sur lui-même. Je vois pas de quoi tu parles. On rigole, on rigole, mais ça jeu est compliqué. Putain, mais ouais, euh. Vous, vous avez une version tellement accélérée. Ceux qui regardent là. Tu vas voir. Le combi il va se casser la gueule au milieu du pont. Tu sais, y'a un dromadaire qui va sauter au milieu du pont. Non <rire> <rire> <rire> <rire> Pourquoi je l'ai mis en accéléré C'était si beau C'est bien quand on se sent intelligent Et dès que par contre un niveau ne peut plus, ne fonctionne plus comme ça, on galère de ouf Oui Mais on n'est pas débiles pour autant Je crois que quand j'ai pété tout à l'heure, je me suis vraiment chié dessus mon copain Tu veux faire un grand pont Mais gros c'est archi envisageable Si on fait ça, on fait vraiment un hold up du jeu et on arrête la vidéo ici. Moi j'ai un problème en ce moment. Quand, quand, je vais Kaka, bah, problème, quand je fais faire caca, bah. J'ai un problème c'est quand je fais caca ma bite elle touche l'eau. Ensuite il me faut toujours une serviette pour m'essuyer la bite. Pourquoi tu leur fais euh. Tu sais le truc des meufs qui savent pas courir avec les genoux qui se touchent <rire> Oh l'enculé Il a mis les. il a dit elles ont dit. Mon... Notre pont il a des genoux en X, tu fermes ta gueule maintenant. Et ça tient <rire> Non, bah c'est pas aujourd'hui que je vais te faire une fellation. <rire> ok. Oh merde Ah non, y a, y a la plus grosse voiture qui doit passer hein. Voilà. Je suis passé à deux doigts. Non, ma bouche est passée à deux doigts de la bite d'illusion. Ça l'attrapera jamais de la vie. Ah d'accord. Donc c'est ton avis sur la question, je note. Oh putain J'ai failli vomir mon clavier. Oh Est-ce que tu penses qu'avec la petite patte pour aller chercher dans le clavier, tu sais les petits morceaux de vomi là. <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de recycler Oh non Oh non <rire> On dirait un pont qui bouge Sur la droite ça va se casser la gueule. Oh sur la droite. Ah non ça va, ça va, c'est une petite mobilette. Non, non, la mobilette elle est plus légère que l'autre oh truc. Oh oh oh Bisous à ma bite qui trempe encore dans l'eau des chiottes. Tu joues sur des chiottes Merde, fallait pas le dire.